Bien qu'il soit distribué librement, le solfégiciel requiert un mot de passe unique à chaque ordinateur, qui doit être fourni après l'installation. À la première ouverture du logiciel, une fenêtre apparaît dans laquelle figure un « Password Number », série de cinq chiffres permettant d'identifier l'ordinateur. Ce numéro doit être transmis par email à l'adresse solfégiciel.imep.be. En réponse à cet email, un mot de passe de 9 chiffres sera envoyé dans les plus brefs délais. Une fois le mot de passe reçu, ouvrez de nouveau le logiciel et saisissez le mot de passe. Après une quinzaine de secondes, le solfégiciel s'ouvre et est désormais prêt à l'emploi. Pour toute question, suggestion ou feedback, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse solfegiciel@imep.be. Bon travail.